On se retrouve sur un nouveau serveur! On est sur EarthCube, serveur qu'on a pris quelques semaines à mettre en place avec Vega, Horror et Kifienne. C'est un PvP faction en 1.19.2 qui ressemble beaucoup à EarthMC. On a essayé d'améliorer quelque chose, de rendre un peu plus simple la vie des débutants. La série sur EarthMC a été votre série favorite haut la main par rapport à toutes les autres, donc j'espère que celle-ci vous plaira également beaucoup. Comme tous les débuts, on commence par rechercher de la bouffe, du bois, du cuir, de la canne à sucre et ensuite un spot de base ou miner. Je n'ai pas trouvé de cuir mais je suis parti miner quand même. Hop, le premier qui a fait une, une jolie pioche, c'est moi. Quelle chance, une grotte Ah, ah du charbon. Wow, quoi ça bah, du charbon! <rire> thermostat 180 et thermostat 1200. Bonne nuit, les petits! Bah, prends bah, ton oui. kit de base! Aïe aïe aïe! Bien, mais. Moi, je pensais que j'avais une piège dans mon inventaire avec le kit, mais pas du tout. Et je tombe sur 0 de stone. Moi, je tombe. Et de et... stone? Ouais, j'ai pas de stone. Oh, tu... Mais va, va. mine dans le sol, non? le problème c'est que même dans le sol il n'y a pas de stone ah, ah et bien sûr Pierre vois. ouh c'était chaud là il est encore plus beau mais je on n'en a pas cache le pour aller vite le farmer chinois là oh un, <rire> ça s'appelle la chance deux, Pierre 3 4 5 6 diamants six... Fin de la session de minage, résultat 42 d'or, 19 diamants, 5 émeraudes et 2 underpearls obtenus sur 3 Undermen. Ah j'ai trouvé un zombie villageois mais je peux rien en faire. Bah sans avoir été dans les heures non. Ouais ça va être trop trop long hein. je peux pas le conserver. Ah ouais, putain, plus envie de et puis sur la route qu'est-ce que je rencontre J'ai un squelette et, et a un squelette qui m'a mis une flèche 5 heures en moins. Ah, c'est dégueulasse le truc du fight. Et quoi? Ah, je ah vais pouvoir retirer ça. Wesh? Ouais. Pouf! Ah, je crois que M. Dali est mort. Premier combat ça terminé. Un, un kill, ça fait 5 coeurs! Un, un coup, ça un fait coup de hache! Un coup de hache, j'ai mis un coup critique. Et j'ai pas de niveau MCMM donc. Ah, euh... C'est ça que je dis que la hache c'est bien. Donc, euh, quand tu te bagues des mecs en fer. On va parler de T'es ouais. mort, Pouf! Euh... <rire> Le noob! Un peu. Tu, viens, tu, tu, tu dis ça, t'es mort par un zombie. Bah, et alors ouais. Tu serais mort aussi, toi Je peux t'assurer bon, que tu euh... serais mort. Beau bon combat, euh, j'ai eu peur. Vie, euh... Je suis déçu du truc. Ah, je voyais pas qu'un coup ça mettait 5 heures. On profite un peu ouais, de MC bon. Memory Pair. Ah, okay, là... Arrivé à un lac de lave, il est temps de s'enchanter puis de partir dans le Nether. Dans plus je fais des trucs très compliqués, je me fais kiffer comme dame, mon équipe fait comme ça, prends ton ticket. En vrai, le seul truc qui est négatif avec une map comme ça, c'est que quand tu vas tout à droite, tu peux pas aller direct en Amérique. Tu vas te TP direct. Pourquoi Parce que si tu vas dans la bordure tout à gauche, tu TP pas tout à droite, tu vois Bah si si bah oui t as suivi un peu le ah, développement Biga du serveur, serveur. <rire> <rire> <rire> Dis-moi si ça marche bon. pas mais j'ai mis une bordure euh, nord-sud ça bloque et est-ouest ça TP Ah mais moi j'ai cru que t'avais fait comme nord-sud Comme Les gars découvre le serveur <rire> Non j'ai fait bah, mieux c'est comme la oh, c'est comme la juste pas ligne. Je redis -re les gars découvre le serveur <rire> Enchanté Eh oui la Cam le... un, toi. Ah mince, j'ai pas de silex. Mais a quelqu'un de nouveau qui a rejoint la fac. Le, le, le serveur. c'est un nouveau. Y'a un E à bienvenue hein. Ah vous voyez mon message quand même Ok. Ouais. Comme je, ça écrivait tout en vert, j'ai cru que j'écrivais dans mon chat de faction. Qui, tu le connais euh... non. non. Visiblement, chez Andoloris, ils ont bien compris l'intérêt d'avoir un F-chest commun. Il est dans le Discord. Ça lag, ça lag, ça lag. Non. Ah, si, c'est le si, serveur Il a 1300 ping Ah les sorcières, c'est horrible. On est en mode hard, c'est ça Oui. Ouais. Elle m'a lancé 10 potions en une demi-seconde. <rire> J'avais poison en lenteur pendant une minute. <rire> ah, ouais, hey, ça c'est beau à voir. Je veux bien, mais c'est bon, on se calme les refs. De la nourriture, yes, j'ai la meilleure nourriture de tout le jeu. Il <rire> depuis tout à l'heure, mais il y a toujours pas de la bouffe, je suis pareil. Bah, si, il me reste 4 de gigots, c'est tout. Je suis mort. Chai. Maintenant, il me faut un fer fondu. Autant profiter du carburant naturel disponible sur place. Nader, me voici. Quinte 16 euh, to claim tis down. T'as pas les sous sur la, ah, dans, si, dans la banque dans de, dans de la, faction Mais t'as mis dans la banque du pays De la banque de. De la faction De la faction. Bon, bah, bah voilà, débile Enfin, alors, à à la, la fin du wiki, il y a la commande. Ah voilà. Ça tombe. Non c'est bon, on a vérifié avec... Euh, on a revérifié le, pro, le plugin faction avec le lien de tout à l'heure. À la recherche de forteresse j'ai récupéré toutes les pépites d'or que j'ai vu passer. Après une heure et demie d'exploration, je n'avais pas encore trouvé ni forteresse ni bastion ni même ruine de portail. En revanche, j'avais bien fait la connaissance des locaux qui dès lors qu'on ne portait pas une pièce d'armure en or nous agressaient sans préavis. Eh bah maintenant on a peur Checkpoint posé, je retourne à ma base en apprenant que quelqu'un tourne autour de mes claims. Ouais, C'est les coffres euh, trolls. Oh le pvp Oh nice Nice, hyper nice Non, tiens-pour, tiens-pour la case, il, il à la fin, il a ma base. <rire> <rire> Trouvant vraiment bizarre de ne pas avoir de forteresse, je demande à Vega de parcourir le Nether en tant que spectateur pour savoir s'il n'y a pas quand même un truc bizarre parce que ça fait 3 heures que je me promène, je devrais avoir trouvé au moins une forteresse ou un bastion. Il ne trouve rien et en fait, après recherche dans les fichiers du serveur, nous avions désactivé la génération des structures dans le nether. Oh la la la la la la Et là, un peu de chance pour commencer. Premier wither, première tête. Il ressemble à quoi le nether Euh, oh, pareil, mais oh, avec, mais avec enfin des structures. Des Maintenant, structures. il y a des forteresses. Enfin Coupe-moi la tête qui fienne. Oh. Ouais, ils sont là, mais les sont, ils sont euh, squelettes noirs. C'est possible en que je droppe du charbon avec l'excavation euh, euh, Ouais, ouais. C'est parti pour les popos et la nord chest. Bon, on va faire pousser 2-3 graines pour nos moutons et nos futures vaches. Mais il est incroyable cette singe Il m'a entouré de cactus <rire> Il y a vraiment des gens qui ne trouvent grâce au vote euh, vu la phrase qu'il a dit à mon avis. Il a une épée le pauvre Seinshaï singe. On dirait pas. Et hey, Hydro, t'as vu on est déjà 8 hein Ouais, j'ai vu ça. En faction, tu veux dire Non. Euh... Ou au total. En tout ok on est 8 et il manque encore 4 joueurs pour être avec de glaces, donc on serait 12 avec une 13 ah oui 8 joueurs en ligne on aurait dû lancer ce matin en fait j'ai fini par trouver une vache et sur le chemin du retour sur quoi je tombe 3 vaches pour obtenir des villageois, il me manquait encore des potions de faiblesse. Et c'est toujours très très compliqué d'en faire une fois qu'on a un zombie villageois. Donc je voulais les avoir en avance. Et pour ça, j'avais besoin d'un œil d'araignée. En fait, ouais, es est bien, mais. Attends, attends, j'ai deux coeurs. Ah mince. C'est parti pour les potions de faiblesse. Eh, J'ai une question, le, le pigmen avec une hache là, il est, il est agressif Violent. Euh, s'il a des pièces d'armure noire, euh, oui. Il est euh... Ouais, pièce d'armure avec une ceinture en or. C'est les, ouais, les plus violents des pigmen. Je le soulève en fait ou pas Parce il est... euh, euh, il il alors, touche pas, oui. Si tu si tu le laisses t'approcher de toi et qu'il a possibilité de te taper, au... tu te fais one shot. Ou two shot peut-être, si t'as de la chance. Je suis pas dans ah, vrai tu vend... merde. Oh mince. Avec trois potions, j'ai épuisé nos stocks de sable, donc on va en refaire. Bienvenue à euh, On bouge pas le C-point parce que j'ai un... une forteresse euh, avec deux spawners à blaze. Attends, de quoi tu parles euh, Sur le serveur, on a un FO mais un C-point. C-point. Checkpoint. Ouais. Euh, pour l'instant, il faut pas le déplacer parce qu'il est dans une forteresse et j'attends d'avoir une pioche euh, euh, touchée de soi pour pouvoir récupérer les deux spawners. Pourquoi on a un cheval Parce que j'ai des selles, tu veux une selle Non, ça va. Oh, t'as tort, pourtant le cheval c'est génial. c'est à dire. Bah, on est au milieu de la France. Oui, ok. Par là, c'est le nord. Les chez boulots chez sont en Bretagne. Oui j'ai déjà fait une base et tout euh, En Dolores Ouais pareil que c'est une Sky C'est possible hein Ah il me faut plus de blé Pour nourrir les vaches Parce qu'on a des vaches aussi Mais elles sont un peu cachées pour l'instant à peu près. Et attention ça s'applique Mais ça effraie les mobs au moins Et on a un F-Chest de niveau 2 Déjà ça coûte 100 à améliorer. On a deux slots deux rangées, c'est ça F, F, okay. G... Pourquoi j'entends un zombie Il y avoir des zombies quelque part. Alors, F, chest... Le suivant c'est des cactus Je comprends pas la base. Alors, c'est pas moi qui ai mis les cactus. C'est chaîne Singe. C'est quoi C'est chaîne Singe, c'est un joueur. Oui. Pourquoi il a mis des cactus Je pense que c'est pour m'embêter. Parce qu'il a aussi pété mes baies avec des sources d'eau tout à l'heure. Hier plus exactement. À l'ouverture. C'est pas dérangeant, ça fait juste gagner des cactus, c'est tout. Euh... Bah sauf que si on tente de sortir, aïe Mais à la limite ça nous protège des mobs, hein. Erreur. Ok. Bon. Je vois que tu prends tout de suite les choses en main. On a des ennemis déjà ou pas encore Euh. Pas vraiment. Alors voilà qui joue. Euh, M. et. Donc, euh... comment il s'appelle J'ai si oublié. Zenix. Oh M. Dali level 500, mais quel chien Mais en fait, euh, c'est le quatrième, mais. Quoi <rire> Il a ouvert quand le serveur Hier après-midi. Vous rigolez mais en moins de 24 heures, c'est possible de monter 500 rien qu'en minage. Donc Staphir, c'est un nouveau. Zenix et Mdali, ils ont pas mal joué hier et ils sont ensemble. Euh, Kifian, il avait fait sa propre base, mais finalement, il a rejoint Mdali et Zenix après s'être fait exploser. Vega, il joue pas vraiment. <rire> bah, il s'est fait péter avec des creepers euh, sauvages, mais... Sa base, il ressemblait plutôt à un cratère qu'à une base. <rire> J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu fouillis en quelque sorte, puisque j'ai voulu résumer le, le début de l'aventure sur ce serveur. Et, et, et, et 10 heures de jeu en 10 minutes, forcément, ça fait des, des morceaux un peu, un peu discousus. Si vous souhaitez nous rejoindre, tous les liens seront dans la description. GG à Zenix et Kifienne qui ont remporté le concours d'invitation avec moi Execo à 11 invitations par personne et on se retrouve bientôt dans le prochain épisode où a priori il va y avoir du payage.